impliqué pardon. Donc euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour cher Lyon, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Le soleil, votre gouverneur, se trouve toujours dans le verso, votre septième maison, jusqu'au 19 février. La septième maison est celle qui correspond au partenariat personnel ou professionnel. C'est la maison à travers laquelle vous bâtissez les relations et les partenariats, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Le soleil dans cette maison fera la lumière sur vos relations. Mars sera dans votre cinquième maison jusqu'au 16 février. C'est la maison de la créativité des loisirs, des plaisirs et des amours. Mars dans cette maison va continuer à vous aider dans l'expression de vos idées, de vos initiatives, dans la réalisation de vos projets créatifs et dans vos projets commerciaux lucratifs. Donc, beaucoup de vitalité et de magnétisme personnel vous proviendront de cette maison avec Mars dedans. <coughs> Mercure sera dans votre huitième maison à partir du 3 février. Il va être dans cette maison avec Neptune. Mercure va vous inciter à travailler discrètement sur l'amélioration de vos compétences qui pourraient avoir euh, un lien avec les transformations, dont les sujets euh, ésotériques, euh, la thérapie par les énergies ou l'hypnothérapie, ce sont quelques exemples. Mercure dans cette maison et avant qu'il commence sa rétrogradation va vous aider à vous connaître davantage et vous reconnaître davantage pour bâtir votre confiance en vous et en vos capacités. Ce qui va vous aider beaucoup dans l'avancement de vos projets personnels ou professionnels et dans tout ce qu'il y a de la valeur dans vos yeux. Ce processus de transformation de votre personnalité de l'interne vers l'externe va continuer pour être accompli lors de la production de la pleine lune dans votre signe. C'est là que vous allez commencer à voir les résultats de votre travail sur, la trans sur votre transformation et l'image sera plus claire pour vous à tous les niveaux serait considéré important dans votre vie. Le 7 février, euh, Vénus entre dans votre neuvième maison dans le bélier. Bien qu'elle soit en exil et qu'elle va faire des carrés délicats avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne qui est votre huitième maison, au fur et à mesure qu'elle avance dans le bélier, mais Vénus va aider à ce que votre énergie soit puissante et élevée durant sa présence dans le bélier. Elle, va, euh, rend, elle, vous, elle, elle vous rendra optimiste et vous donnera une belle énergie mentale et physique pour accomplir beaucoup de vos travaux. Le 16 février, Mars entre dans le Capricorne, votre sixième maison, ce qui vous donnera la vitalité et la détermination pour exécuter vos travaux et honorer vos engagements d'une manière diligente et minutieuse. Mars, dans cette maison aussi, va inciter les solutions et les traitements au niveau de la santé. Donc, ceux entre vous qui sont en traitement médical durant la présence, de Mars, dans cette maison, vous commencerez à voir les résultats de ces traitements. La seule chose dont je dois vous avertir est que Mars sera conjoint au nœud sud qui magnifiera, qui magnifiera l'énergie de Mars. Alors, il faut que vous portiez une attention très particulière lors de votre utilisation des objets pointus, des couteaux, du feu ou même en conduisant votre voiture. Le 19 février, votre gouverneur, le soleil, entrera dans les poissons, votre huitième maison, et Mercure sera déjà en rétra rétrogradation et vous allez commencer à découvrir des choses sur vous-même que vous ne connaissiez pas avant. Vous pourriez trouver un vieux document par exemple, vous concernant, ou une personne de votre passé euh, vous informerait de quelque chose secrète que vous ne connaissiez pas et qui vous concerne. Ces découvertes ainsi que le soleil dans cette maison vont vous aider dans la transformation dans je, dont je parlais au début des prévisions. La nouvelle lune dans les poissons dans votre huitième maison qui aura lieu le 23 euh, février. Cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure, qui est le gouverneur de votre deuxième maison, ce qui pourrait signifier que cette nouvelle lune vous donnera l'opportunité de ravoir des droits euh, monétaires qui étaient en litige, par exemple, euh, ou bien des pensions alimentaires ou des gains d'un vieux partenariat d'affaires qui était suspendu ou en litige ou des bonus aussi. Cette nouvelle lune dans votre huitième maison pourrait aussi signifier des nouvelles sources de revenus, soit en provenance de votre propre travail ou en provenance des autres, comme un conjoint par exemple. Donc ça c'est en général pour le mois de février, je vous donne rendez-vous